Salut, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que tu vas bien Ça y est, je suis papa Je suis papa, voilà Ça fait 9 mois qu'on me dit que je vais être papa et pourtant euh, j'y crois toujours pas C'est une petite fille qui vient de naître Elle s'appelle Eva et je voulais partager ce moment là avec vous Il va pas y avoir de vélo dans cette vidéo, il va pas y avoir d'action C'est juste pour partager ce petit moment de bonheur Et je parle pas très fort parce qu'elle est juste ici à côté de moi Je vais vous la représenter à la fin de la vidéo Je voulais vous parler de cette expérience Comment ça s'est passé les premières semaines, toutes mes inquiétudes, mes découvertes <rire> J'ai découvert plein de trucs en deux semaines. Il y avait plein de trucs, je m'y connais en vélo, je m'y connais en mécanique, je m'y connais en plein de trucs. Mais en bébé, non, je m'y connaissais pas. Alors bon, ces derniers temps, c'est vrai que c'était pas trop euh, vélo tout terrain que je disais. c'était plutôt euh, papa débutant. C'était ce bouquin-là. Voilà, quand j'ai appris que j'étais papa, j'y croyais pas. Pour moi, honnêtement, et je pense que comme beaucoup de pères... On m'a dit que j'allais être papa, j'ai dit bah ouais ok super, yes cool j'étais content, voilà super content Mais honnêtement je m'en rendais pas trop compte Il y a un mois, deux mois, trois mois, neuf mois Et jusqu'à ce moment là, bah pour moi c'était pas vraiment concret C'était bah voilà j'allais être papa mais je me rendais pas vraiment compte de ce que ça allait être Jusqu'au jour, je pense que là où j'ai pris conscience C'était vraiment au moment où il a fallu partir à la maternité C'était l'urgence, on est parti très vite, je m'en souviens très bien, c'était un vendredi On était allé mardi euh, voir la sage-femme qui nous avait dit Vous inquiétez pas, votre bébé va pas sortir tout de suite, vous pouvez être tranquille vous avez le temps, vous allez aller jusqu'au terme, puisque le terme c'est normalement le 4 septembre. Qu'on s'est dit, bon, vas-y tranquille, moi j'avais prévu d'aller sur une démonstration là dans le sud-ouest, donc assez loin, quand même 5 heures. On s'était beaucoup posé la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Voilà, c'était une prise de risque et on s'était dit, bon, la sage-femme nous a dit, ça craignait rien donc tu peux y aller. Donc là, je devais partir le samedi midi, seulement le vendredi soir. Voilà, il y a eu un déclic, elle a commencé à perdre les os et là il a fallu aller à l'hôpital très vite, 4h du mat, je m'en souviens très bien, c'était la première nuit blanche qu'on qu s'est faite finalement Puisque on était en panique, on savait pas trop s'il si fallait y aller tout de suite ou pas, on nous a dit il faut attendre Donc bon bref on y allait que à 4h du mat, le temps de faire les consultations, ça fait 5h du mat, tout ça Et là ils nous disent bah écoutez euh, madame, monsieur on va, on va vous garder, là c'est le grand jour, samedi 24 août Et ben ok c'est parti, interminable honnêtement, euh, c'était pas pour tout de suite ils nous ont dit, mais il fallait quand même rester Donc euh, on est resté et après une deuxième nuit blanche. C'était compliqué, hein, c'est dur quand on est un homme, on peut pas vraiment faire grand chose. On peut juste accompagner notre copine. Bah quand on est pris dans, dans ce truc, honnêtement, c'est pas du tout comme on voit à la télé, rien à voir. Et là, j'étais dans la salle d'accouchement. J'ai voulu, moi, c'était comme une expérience extraordinaire. J'ai voulu être présent tout le temps. Tout le temps, je voulais tout voir, je voulais tout savoir comment ça se passait. Du coup, j'étais présent du début jusqu'à la fin pour l'accompagner. Et honnêtement, je ne regrette pas parce que c'est vraiment une occasion exceptionnelle. C'est la première fois qu'on voit son bébé, on voit sa tête sortir, on voit tout. Une journée inoubliable. J'avais vraiment envie de le vivre. Voilà, 25 août, bébé Eva. Eva, On l'appelait comme ça, c'était une petite fille. Et là, bah voilà, c'était le début d'une. On dit une nouvelle vie, mais moi j'ai pas envie de dire une nouvelle vie. C'est plutôt un nouveau chapitre, on va dire, dans ma vie, parce que je vais pas changer ma vie pour autant, mais ça va. Voilà, il y a un nouvel élément qui va se rajouter à notre famille, à ma vie, à plein de choses. Une nouvelle organisation, euh, plein, plein de trucs nouveaux pour moi. Euh, moi qui suis un petit peu bordélique, un peu à hein, m'organiser au dernier moment. <rire> Il y a plein de choses que j'ai appris maintenant que je suis papa Genre par exemple les couches Pour moi les couches bon bah c'était une couche quoi Un truc que tu mettais autour des fesses et basta quoi Mais Non je regarde une couche Je disais bon il y a un trait jaune ça doit être la déco tu vois là Là ce secret là Bah non Très jaune pas de pipi Très bleu pipi ou caca il même maintenant des indicateurs pour dire que ton bébé a fait pipi ou caca quoi, c'est un truc de fou Les biberons, pareil, il y a 10 000 formes de tétines C'est n'importe quoi, tu vas dans un magasin de bébé. je sais pas si vous y êtes déjà allé, Mais bah, je sais pas, un biberon et une tétine en fait Ça j'en savais rien quoi, moi je suis allé là-dedans, il y a un rayon, il fait 10 mètres de large Ça, tant que t'es pas papa, tu peux pas le tu peux pas le connaître, tu peux pas le vivre Et puis voilà quoi, bah du coup j'ai dû changer un petit peu ma vie <rire> T'as le Dauphiné Libéré, c'est le magazine près de chez nous qui vient. On vous propose une photo pour mettre dans le journal et tout. Nino dit, ouais, c'est cool, vas-y, notre fille, c'est déjà une star. Et dans le journal, attends, je vais vous le trouver d'ailleurs. Je vais vous le trouver ce journal. Là, c'est pas beau ça Elle est déjà dans le journal et tout, c'est une star. Donc voilà, c'était vraiment ça, la sortie de la maternité. Bref, ça dure 3-4 jours. Et puis après, tu rentres chez toi et puis après, tu, tu te débrouilles. J'étais un peu perdu mais je me suis dit qu'il y a des milliards de gens qui ont déjà eu des enfants. Des gens voilà qui vivent dans des conditions beaucoup plus extrêmes que nous. Qui ont réussi à éduquer leurs enfants. Donc je me dis, bon, bah voilà, on va apprendre sur le terrain. Et puis voilà, on se débrouille très bien. Euh, l'air d'être en bonne santé. Euh, voilà, finalement, ça fait un peu peur, ce, ce, ce nouveau changement, mais bon, on s'y habitue et d'un côté, on n'a pas le choix. De deux, on veut le meilleur pour ses enfants, donc euh, on fait tout pour. Même si elle pleure, c'est pas comme s'il fallait aller travailler à 4h du mat. Là, on se lève, on a les yeux grands ouverts, on est content de lui donner son biberon, lui changer sa couche qui pue. Puis, voilà, quoi, c'est ça, les enfants. Peut-être parmi vous, il y, y a des parents, il y a des enfants qui ont des petits frères ou des petites sœurs comme ça, donc euh, vous connaissez. Puis, voilà, maintenant, c'est juste à savoir si elle va faire du vélo ou pas c'est la question j'ai trop envie de voir dans le futur et savoir ce qu'elle va faire comme, comme sport ce qu'elle va ce qu'elle va devenir enfin si je pouvais voir dans le futur ça serait vraiment un rêve moi je veux pas l'influencer en tout cas il y a mon il y a mon sponsor kenny racing qui fait mes maillots et tout ça qui lui a fait petite gigoteuse bon c'est plus pour les garçons à la base mais bon ah, après tout hein. eh, c'est pas trop mignon ça hâte de la voir bon là c'est un petit peu grand c'est 6 mois donc si on peut la mettre sur un vélo rapidement ça serait vraiment chouette elle fera bien ce qu'elle veut mais bon c'est cool c'est trop mignon <rire> Je vais vous la montrer rapidement, mais elle dort donc. Ah, Bébé va. Voilà. Là, elle a 3 semaines. Elle grandit très vite. Hein. Là, maintenant, elle fait bien plus que 4 kilos. 6-7 biberons par jour donc euh, elle mange bien. Hein. Ça, elle mange bien. Vidéo très simple. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, là, on est en train de la réveiller. Ça va être l'heure du biberon. Donc, je vous dis à lundi 18h, comme d'habitude. Pensez à vous abonner. Pensez à liker pour la petite Eva. Ça lui fera plaisir de voir un maximum de likes pour sa première vidéo. Si là, bon ride. Ciao, les gars. l'enfant, <rire> Ok, les gars, maintenant, c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur aureliampontemois.fr. À la semaine prochaine. Ciao.